Rouge te sens, fort et Prépare de jolies vacances C'est la saison, premier frisson De l'épilogue qui commence Yeux de géant, belle d'argent, paillette dans le firmament Comme un trésor épingleteur, Veillez sur nos doux réconforts Sous la lune Moi, je cherche la fortune La nuit revient, plutôt soudain Drapée de sel en beau de brume mais le matin, bien que lointain, reviendra chasser l'amertume. Dans la vallée, les échassiers s'envolent faire d'autres contrées. Je suis resté pour toi, pépé, ploti dans notre nid douillet. sous le vent Moi, je sens ton cœur brûlant Corps enlacées, les draps froissés, Chaleur de notre belle histoire. Même le coucou, chez lui, partout, Cherche un plus malheureux nichoir. Col chic bleu, comme tes yeux, Brille dans les prétendres bijoux. Dans les sentiers de la forêt, Renard en tes cheveux roux. Grand Chêne, comme chante la bohème, tombent les feuilles sous la J'ai trouvé ma fortune